voici un petit tutoriel pour vous montrer comment vous abonner à une série de sites internet euh, pour vous abonner pour suivre les activités de vos camarades sur leur blog donc on a ici une série de, de blogs auxquels j'ai envie de m'abonner et pour ça je vais utiliser un service euh, qui s'appelle feedly c'est un service qui me permet euh, d'agréger des flux rss ça veut dire ça me permet de, de m'abonner à des sites web et de voir leur euh, les nouveaux articles qui vont être publiés donc je me suis créé un compte sur feedly je me connecte avec mon identifiant que j'ai créé c'est un service freemium avec une version gratuite une version payante j'utilise ici la version gratuite et donc pour l'instant j'ai encore rien fait cette interface me permet de trouver des thématiques ou de trouver des sites web auxquels j'ai envie de m'abonner donc je vais faire ça pour ces deux blogs ce sont des blogs wordpress et donc automatiquement ils produisent un flux qui permet de voir quels sont les derniers articles publiés. Alors je vais faire ici follow pour m'abonner à ce site. Euh, J'ai encore rien organisé dans ce compte-là, donc ici je vais maintenant créer un nouveau flux, un nouveau fil de, de news. Euh, je vais y voir, ça par exemple, blog et le numéro de la classe. Voilà. Et je vais faire la même chose avec le deuxième site donc on voit que un site wordpress automatiquement va proposer deux différents flux le flux des commentaires qui va poster qui va faire une, une notification pour chaque commentaire publié c'est pas vraiment ça qui m'intéresse et le flux des le flux normal le flux des nouveaux articles donc c'est celui là que je sélectionne ici on voit qu'il a pour l'instant que le hello world mais dès que des nouveaux articles seront publiés on les verra je fais follow je l'ajoute à ce même à cette même catégorie donc les feeds ici c'est des sortes de catégories où, euh, où je peux classer les sites web auxquels je suis abonné et voilà je vois ici les, les articles publiés pour l'instant il y en a trois et quand il y en aura davantage je les verrai euh, ici je pourrais donc, à un seul endroit, voir toutes les actualités d'un groupe d'élèves. Ça peut être pratique. Voilà, vous savez maintenant comment vous abonner à des flux RSS avec un utilitaire comme Feedly.